Salut à tous la team Pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo-là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger euh, le logo, et dans la description. Ah oui, j'avais oublié. Et pour ceux qui veulent, par exemple, prendre des cours de japonais, que ce soit apprendre le japonais pour les mangas, apprendre le japonais pour aller travailler au Japon, pour aller vivre là-bas, pour aller draguer des filles, etc. et tout. Ouais, chacun son but, hein, voilà. Moi, je donne des cours de japonais sur Paris, voilà. Sur n'importe où sur Paris, même en banlieue parisienne, je donne des cours de japonais. Donc, euh, envoyez-moi un message en MP sur Insta si vous voulez euh, le détail, les tarifs, etc. et tout. Et tout simplement, voilà. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, Rikyu, les bandes la team, diamant, on est là. Bon, c'est quoi aujourd'hui Alors, tout simplement, on est parti demander du coup aux meufs, c'est quoi Le type de mec qu'elle aime bien, physiquement parlant et aussi au niveau de la personnalité. On avait déjà fait la vidéo avant, ça fait genre 500 000 vues, 100 000 vues, voilà. Là, on en refait une, voilà, on est bonne humeur et tout. Là, je vais vous poser une devinette. Mettez en commentaire la réponse, ok Combien y a-t-il de moi qui ont 28 jours Combien y a-t-il de moi, dans l'année, qui ont 28 jours Mettez en commentaire la réponse. Allez. Salut, comment tu vas Très bien et toi Très bien, en après fait, tu as un bon flow, faut hein, le dire. Hein. Merci, c'est gentil. La question est simple dis-moi en général, c'est quoi ton type d'homme physiquement parlant Physiquement ouais. euh, bah, Moi, après je suis assez sportive donc j'aime. Ah bon, on dirait pas trop hein. Bah, euh, c'est parce que je suis habillée en large et <rire> tout, j'avoue. Ouais. Mais... mais ouais, euh, je suis assez sportive donc j'aime. Euh, on dire... musclé quoi Ouais, voilà. Okay. Musclé bien ou musclé vite fait ou tracé Parce qu'il y a plusieurs types de musculature, tu vois tracé et un peu gonflé, mais pas trop pas non trop. plus. On c'est genre quoi pas que Non pas non plus, ouais c'est trop, après je suis assez okay. petite, petite, petite. Et sinon on va dire que niveau des de origines particulières Non ou... ça j'ai pas de choix préférentiel, okay. n'importe. La coupe de cheveux, la barbe ça va Si j'adore la barbe. Ah t'es mis la barbe Ouais j'adore, ah, okay. j'avoue. Et les cheveux plutôt quoi Plutôt euh, euh... cheveux frisés euh, Non pearly. ça je m'en fous, pas de cheveux, cheveux, pas de cheveux, je m'en fous. Ok, et niveau du style On va dire que habillé comment t'es bien toi allez on va dire, ouais. Le style quoi, nous on est plus dupe quoi en ce moment. Ok d'accord, ça marche. Voilà. Okay. Deuxième question c'est en gros euh, niveau intérieur, mm. c'est quoi ton type d'homme niveau euh, personnalité, tiens personnalité euh, tu Ben moi comme je suis quelqu'un d'assez caractériel, il me faut aussi. Ah, un homme mais mais qui amour. a aussi caractère Ouais voilà, ouais, hein. un okay. peu okay. de Pas sinon... c'est un canard, quoi. Bah un qui a un, canard, un petit, euh, petit côté. Un canard quand quand même... Même... énervé, un canard énervé. <rire> ouais on, ouais, on, on va dire ça. Okay. Si tu veux. Et de l'humour j'imagine quand même. Ouais l'humour c'est important. Sans humour ça marche pas trop. Ok, bon cas c'est parfait. Bah si tu as du coup un instinct à donner aux abonnés, bon bah vas-y. Ah, euh, mon Insta c'est ouais. Yuna, euh, non Y, du bas Mendy, M-E-N-D-Y. Ok, ajoutez-la, elle est vraiment cool. Qu'est-ce que tu fais debout comme ça là euh, J'attends une copine. En retard je parie, hein euh, Non, c'est moi qui suis en avance. C'est bien, mais c'est <rire> rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Alors, c'est quoi ton type d'homme euh, physiquement en parlant euh, J'en ai pas, mais mon copain en l'occurrence. Mais du coup, t'as quand même, on va dire que des goûts physiques en parlant, on va dire, imagine que t'es célibataire, voilà. Faut vital, juste qu'il soit plus grand que moi. C'est tout non. Et a un petit nom même s'il si est charmant, il a beaucoup parce que de... je suis grande, après je vais mettre des talons. Ah, ouais, dommage ça, dommage. Hein. Et du coup, au niveau personnalité, alors Personnalité. Extraverti. Un ah homme un peu genre euh, sociable aussi. Oui euh... sociable. D'accord. Les timides non hein. Bah non après ça ouais. dépend faut de tout. Toi je pense que tu aimes bien les bad boys hein. Non je crois pas. Ah, ah, ah, ah, je suis okay. le premier de la classe. Ok ça va ok <rire> d'accord. En tout cas merci beaucoup D'accord. Hein. Okay. Bah, comme les est pressée, du coup on fait en marchant C'est un peu chiant mais bon on va faire ok. Du coup on, on aimerait savoir ton type de mec physiquement parlant. J'ai pas de j'ai pas de type. Merde mentir. Bah, si as bien des types, <rire> Déjà tu supposes que j'aime les mecs. <rire> ah oui c'est vrai merde c'est vrai. Ah du coup c'est plus les filles du coup en euh, C'est c'est une question personnelle non en vrai c'est plus les garçons mais je bien te reprendre là dessus. Okay. Parce que ça aurait été possible. J'ai pas de type, vraiment, de mec. D'accord, ok, ouais. Non. Donc tu peux mettre tout, hein. Euh... C'est une question de personnalité, ah, des anges, je sais pas, c'est plus comment la personne, elle va être okay. euh, dans, dans sa manière, dans son corps, que son corps en lui-même. D'accord. Ouais, ouais c'est bien. C'est l'esprit, quoi. Voilà. C'est bien c'est quoi C'est un reportage sur euh... Jacqueline Michel. <rire> c'est vrai, eux, vrai oui. Sympa mmh. <rire> On est content merci beaucoup en tout cas. Oui. Ciao Au revoir. Salut comment ça va Très très bien. Ça va bien Ça va, ça va. Vous du quartier vous hein euh, ouais, du 9 ème ouais. C'est bien, c'est un bon quartier ici en plus. Hein. Ouais, oh, c'est sympa. Et c'est bien, Pigalle, c'est bien. Ouais ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, Ouais, Alors la question est simple. D'abord toi du coup, c'est quoi, dis-moi, ton type de fille, physiquement parlant Juste euh, le physique, hein, attention. Physiquement, bah, ouais. euh, plus petite que moi. Ouais. Euh, blonde ou brune, je m'en fiche. Oh, C'est bien, ok. Ça va, euh, Et les rousses oh, je... non, là, Pourquoi les rousses, non pourquoi Non, bah, Non, je suis pas. Euh, non, les rousse, je sais pas, ça dépend. Okay, ouais. Je m'attarde j'm plus sur le caractère, mais rousse, ouais, ça peut ouais, aller. ok. Et au niveau du style vestimentaire, t'as un peu des critères ou pas ah. Ballerine, tout ça, non Ouais <rire> non, ballerine on va ouais, éviter on fait, quoi. Okay. <rire> Non après style si vestimentaire euh, franchement au euh, bon, calme, je ah, sais bien pas trop. T'es plutôt non. cool par rapport à ça. Ouais franchement. Euh, bien, cool. okay. Et, et toi du coup, coups, des physiquement, euh, des hommes du coup, les hommes. Ouais. Euh, bah des bruns ou des blonds. Des bruns ou des blonds Ouais. Pas plutôt pas grand, j'imagine, plutôt grand. Ouais, plus grand que moi. D'accord, ok. Barbe, ça. Euh, barbe Euh bah non. Ah c'est barbe <rire> Non, ah, non, bah.. Euh, oui. euh, après, style vestimentaire un ouais. peu euh, street. Enfin street, pas trop costume et tout. Ok. Et après, euh. Bah c'est tout non Et musclé ouais Musclé beaucoup ou musclé tracé plutôt Tracé. Tracé ok. Pas trop. Donc toi c'est plus un peu les mecs comme dans la série là. Avec le démon. Euh, L'ange et le démon, j'ai oublié le nom là. Je sais Netflix, ça Netflix. Avec le brin inconnu là. Lucifer Ouais voilà. J'ai pas l'air. Ouais, moi je, pas je pas vois, moi je vois. Ouais, ouais, que <rire> que je vois Au niveau de la personnalité, personnalité. dis-moi tout. Drôle, il y, a, il y a de la discussion qui parle toujours. Je parle toujours d'accord. Ouais, fort caractère, j'aime pas timide, franchement. T'es bien fille un peu dominatrice. Tu viens un peu trop te tienne, hein! Alors! Oh, <rire> se tienne! Alors. Pas à ce point quand, quand même! même ouais. Mais euh, ouais, franchement, euh, si elle, franchement, si elle se laisse pas faire, si on peut un peu se chamailler, ça dérange absolument. C'est bien, okay, bien, Et toi, du coup, alors, personnalité? Euh, pareil, drôle. Ouais. Euh, bah. Pff, pas, euh, trop pas trop intelligent. Non. Ah, pas trop intelligent? Non. Ok, <rire> donc c'est un faut peu il chiant. Soit un peu con, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et ouais, c'est tout. Et plutôt bad boy, toi, je Ouais. Ouais, je suis sûr. Ouais, non. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup. Hein. Bonne bon journée. Bien. Ciao. Hugo. Salut, comment ça va Ça va Bien. Là, je pense que tu es philippine, hein non Ou Malgache. Non. De quelle origine Malaisienne. Ah d'accord, OK. Moi j'ai raté dommage. <rire> La question est simple. On aimerait savoir du coup ton type de mec physiquement parlant. Juste le physique d'abord pour commencer. Euh grand. Déjà d'accord, okay. plus grand que moi, ouais. ouais. Bah, c'est facile en hein, même temps, pas. <rire> voilà. Ouais, désolé, est bon. Bah, je sais, c'est pour ouais, ça. Voilà. <rire> Ensuite, du coup, euh, brun, blond ou euh... Euh, euh, bah, brun. Brun, pense. souvent. Hein, ça... euh... Brun, mais en tout cas, les filles aiment les bruns. Hein. Ah ouais, ça, ouais. Ouais. Euh, bah après. Ce qui est barbu, non euh, euh... Ça, ça dépend. Les deux aussi, okay. euh, ça va. Ouais. Et niveau musculature, euh, pas trop musclé, musclé tracé ou euh, euh, souvent... Moyen, pas trop non plus. Pas trop, ok. Ouais. Et ça va la brioche, ça va la brioche, ça passe Non, pas vraiment. <rire> <D 'accord, rire> pas énormément. Ok, ça va, ok. Et après, au niveau du style vestimentaire, est-ce que t'as des styles que t'aimes aimes bien euh, Non, juste style euh, bah, oh, normal. Okay. Non, non, non, non, J'ai pas de préférence. Euh, C'est bien, tu es une fille plutôt ouais. cool. Ouais. Et ensuite, au niveau de la personnalité on aimerait savoir, personnalité, dis-moi un peu tes critères on va dire Un peu euh, bah, rigolo, euh, marrant, qui ouais. fait euh, marrant, qui fait des blagues et des aussi blagues. Euh, romantique euh, ah, Romantique aussi, aussi euh, D'accord ok Oui mais aussi sérieux parfois, ça okay. peut être aussi euh, un plus <rire> Donc toi on c'est pas trop ton genre les bad boys hein. euh, Non, okay. non pas vraiment C'est plus les mecs gentils Non ouais, c'est ça voilà, ouais. Juste le physique d'abord Ok, euh, brun, pommade Pommade d'accord ok Barbe Barbe c'est important Ouais. Grosse barbe ou petite euh, Moyen Moyen et niveau du style vestimentaire Assez simple. Simple aussi, d'accord, ok. Ah ouais. Et plutôt musclé ou pas trop Euh. Ça, ça Ah, c'est bien D'accord, ok. Donc, une brioche, ça va une brioche Bah, hyper chaud, mais. <rire> ok, <rire> ça va. Et du coup, ensuite, au niveau de la personnalité Ouais. Alors, ouais. Du mode Euh. Bah, marron, euh, ouais. pas prise de tête, euh, et quand même un bon caractère. Pas du coup un mec trop gentil, quoi Non, voilà. C'est quoi ton type de mec physiquement parlant Juste le physique Ouais, oh <rire> juste, <rire> euh, juste le physique d'abord. Allez, juste le physique Non, elle d'abord. D'abord, toi, du tu... j'ai pas de style, j'aime ai... pas les petits. Ah, ouais, d'accord, mais si les petits, bah que... alors, vrai, on me demande, je réponds. Bah, Imagine que les petits, mais qu'il y a un bon feeling. Ah, oui, non, mais ça passe, mais juste ah, okay. si on me demande comme ça euh, okay. à l'instant, genre et brun, blond, je t'en fous, je euh, okay. musclé ou pas, brioche, ça va, Ça va bande de bière, ça va, okay. va j'accepte tout. Ouais. <rire> okay. ouais. Et toi, du coup, alors, euh, Dis la vérité hein. euh, moi, la vérité, j'ai pas, je sens que tu style. es exigeante, toi, euh, non, pas vraiment, vraiment ok, non, en vrai, j'ai pas de style particulier, petit, ça va, petit, alors, petit, ça va, pas plus petit que moi. Pareil, d bah, ça va! <rire> D'accord, ok. Deuxième question, ensuite au niveau de la personnalité. D'abord, toi, alors, personnalité. Il faut un critère? Ouais, 40 euh, C'est dur là, c'est plus dur. Personnalité, ouais. J'sais bad pas. boy plutôt? Bad boy ou. Non, bad pas tôt. bad boy. Ah, pas. Ouais, ouais, ouais. Okay. Bon, elle dit pas bad boy parce que c'est normal de pas dire bad boy, mais, mais on... en vrai, <rire> elle aime pas les gentils. On aime pas les gentils, ouais. voilà. Un peu comme tu vois, dans les séries, là, les mecs comme. Envie on... mm -hmm. de Ouais, les héros qui font les héros, non, ça, j'aime pas. T'es pas. Non. Non. Au c'est clair. Ça va. Ouais. Et toi, du coup, alors ah. Bad boy es bientôt, hein, Bad boy, t'es bien toi. Ouais, ouais. Ah, es non, es non, voilà. Ouais, t'es bien On aime bien les chantillys là en fait. <rire> ok, oh, okay d'accord, okay, ok, ok. Les mignons, ouais. les mignons. Les mignons quoi Les mignons. Ouais, les okay, mignons. Bon. Alors, on aimerait savoir ton type de mec physiquement parlant. D'abord, juste le physique. D'abord, juste le physique, voilà. Ah, putain, tout me passe, J'ai pas de type. Genre, euh, non, tout le monde ah, a un charme. Bon. Non, mais non, non. Ah, tout le monde, ok. Mm. Plus petit, ça va aussi plus petit Ouais ça va. Ah c'est cool c'est la première fois qu'une fille dit, dit ça. Ouais, bah après ça. ça dépend de la personnalité, mais euh, ça peut passer, ça va. D'accord, ok. Ensuite au niveau de la personnalité alors, t'as des critères ou pas Sympa, gentil, humain, genre euh, intelligent c'est cool aussi. Bad boy plutôt ou pas trop. Non. C'est clair. Ouais. Cool. En tout cas, merci beaucoup. Bah de rien. Bonne journée. Monsieur journée. Bonne journée. physique Ouais. Euh, grand, parce que hein je suis à 1m80 donc c'est compliqué. Ok d'accord, c'est tu t'es grande hein. Moi j'aime bien euh, les costauds. Mais les costauds beaucoup, euh, moyen ou tracé plutôt Parce qu'il y a plusieurs types de musculature euh, beaucoup moyen. Ok d'accord ok. Et plutôt brun, blond, rouge Ça je m'en fous. Et barbe ça va aussi Je m'en fous aussi. Oh, c'est bien Et au niveau du style vestimentaire, t'as un critère ou quoi euh, non juste ouvert sur okay. le style. Non. Je travaille aussi dans la mode, donc... Ah bah euh... normal voilà. Ah bah, normal, d'accord, ok Ça Et ensuite, critère. au niveau de la personnalité, dernier mm -hmm. lieu, t'as des critères ou pas au niveau de la personnalité Drôle C'est tout Ouais, déjà bah, c'est énorme Ah bah c'est rapide, hein <rire> Bah ouais Une femme qui rit à moitié, Ouais, on connaît la suite, ouais. <rire> voilà, on va dire la, suite, voilà. la question est simple. D'abord, toi, du coup, c'est quoi ton type de mec physiquement parlant Juste le physique. Euh, j'en ai pas, mais grand. Juste grand. Mais après, sinon, je m'en fous. j'en ah, tu t'en fous Ouais, plus... euh. qu'il ait un vente de bière, euh, ça va. Bah, s'il est intéressant, ouais, ça va. Ah, bah, ça, elle est cool, hein. Vous avez vu ça, les abonnés C'est bien. Toi, du coup, c'est physiquement parlant. Bah, faut qu'il soit chilo c'est faut qu'il soit juste plus grand que moi, et c'est tout. Ah, tranquille, voilà. c'est rare comme ça, il n'y a ouais. pas de critères du tout comme ça. Ah, non, non. Et toi, du coup, monsieur, monsieur exigeant Je sens que. Non, ah. pas du tout. Euh, toi qui est plus petite que moi, ah, bah, ça va. <rire> <rire> ouais, ouais c'est vrai ça. c'est déjà dur à trouver donc. Ah, euh... <rire> ouais, bah, Non, pas trop, ok. Alors, sur, au niveau de la personnalité, alors toi Moi, il faut qu'il soit intéressant. Euh, ouais. Je pense qu'il devrait être plus cultivé que moi. Ouais. Sachant que je ne suis pas beaucoup, enfin, ça va pas cultivé, être. Tu veux dur... dire la, la culture générale ou. Dans ouais, ouais, genre. Non, non, euh, surtout, genre, surtout okay. euh, ouais, et, euh, il faut qu'il soit chill, drôle, ouais. et euh, qu'il fasse un peu n'importe quoi, genre, un peu fou, genre. Et toi du coup, personnalité euh, faut Il faut qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il ouais. faut qu'il soit créatif, voilà, genre, qui aime bien s'amuser, quoi. Et toi du coup, alors, monsieur exigeant <rire> Pas du tout, <rire> euh, juste drôle. C'est tout Ouais, je te promets. Ouais. C'est vrai ça Je te promets que c'est ça, <rire> ok. Bah, ça, c'est plutôt cool ici, ça va, hein ouais. ouais. En tout cas, merci beaucoup. temps, on est ah jeunes. Ouais. Merci. Ah. Que, bonne, bonne journée, journée hein.